un baume à bloc qu'on peut partager avec les copains, une formulation bio et généreuse pour toutes les peaux. Quant à un steak ou les doigts sensibles, le baume Bloem protège et répare. C'est la douceur après le dur. Bloom. La nature à portée de main